Ça veut dire que tu prends de soin de toi. Ça veut dire que tu sais te, te regarder. Ça veut dire que... As déjà. As, en fait, ça, ça me dit que j'ai déjà appris à surfer. Et que là, j'ai décidé de me retirer parce que la vague, les vagues elles sont trop grosses. Euh, ça, c'est vraiment pour le côté positif. Le côté négatif, c'est... Euh, Négatif entre guillemets. Hein. Ça vient révéler ce que tu te caches. C'est ça négatif pour moi. Ça me dit, mais est-ce que je suis réellement capable d'y aller Tu te poses des questions sur ta capacité à faire les choses. Sur ta capacité à entreprendre les choses. Sur ta capacité à, à pouvoir être fun au milieu d'un enterrement. Tu... En fait, priori... c'est même pas une priorité. Tu as... as un désir caché de répondre de manière créative aux situations, de pouvoir te surprendre toi-même, et en même temps de pouvoir surprendre les autres. Et j'ai envie de dire que cette perte de repère, elle est commune à tout le monde, en ce moment. Parce qu'on vit quand même quelque chose d'assez spécial. Euh... Mais c'est pour ça que tu as cette perte de repère aussi, c'est parce que tu te feintes toi-même. C'est ton propre clown à l'intérieur qui, <rire> qui te fait danser. Tu veux jouer ce jeu-là parce que tu as envie. Ouais, je répète ce que je dis, hein, mais tu as envie d'avoir de, de, de, de, une réponse créative parce que c'est ça qui te fait marrer, c'est ça qui te connecte à ta joie à l'intérieur. C'est ça qui te fait te sentir précieuse. C'est ça qui te fait être en lien à l'extérieur. Mais en même temps, ça me dit que tu fuis. Pas que tu fuis, mais tu esquives la question, mais quelles sont mes vraies capacités Ouais. Est-ce que j'ai autre chose Pour le groupe Ah, pour le groupe, ça me dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Pourquoi Parce que le groupe, groupe, groupe, groupe, qu'est-ce que tu vibres, groupe. Tu ne veux pas faire les choses qui t'emmerdent. Tu ne peux pas faire une chose qui t'emmerde. À la fois, tu as un esprit combatif qui est là, qui est présent. À la fois, tu es hors-réalité une forme de... Je ne veux pas prendre en compte extérieur tellement je suis... Euh, tellement je sais que j'ai raison. Et ça, c'est aussi un frein à, à l'évolution, au changement, à quelque chose que, justement, quelque chose de nouveau vienne t'enrichir. Voilà. Bonne soirée à toi, Daccar.